Nous start our uh, afternoon session. Commence, euh, so I'm notre glad session to welcome de all et je dois la bienvenue à tous uh, les rédacteurs que vous pouvez la bienvenue to à participants pour, uh, this tous les afternoon participants, pour, uh, uh, for those uh, participants uh, à cette uh, session de et il y a ici pour la première fois à la semaine c'est la Uh, um, that UNIMED has organized this event uh, and uh, of course UNIMED for uh, the Covid, the uh, pandemic and for this uh, crisis uh, we uh, have organized uh, exceptionally uh, this uh, year COVID the UNIMED uh, week uh, online so today is the 24th of June uh, we are in the, uh, almost uh, in the end of this uh, online uh, journey uh, tomorrow will be the uh, last the, the day of uh, our UNIMED uh, week et, et je la de donc je la bienvenue pour ce webinaire qui se focalise sur le développement des compétences et l'employabilité dans la région de la et de la Méditerranée. Ce est organisé avec, les avec, les ce avec l l des la collaboration et le partenariat de la Foundation. De la participation à du directeur du uh, DCF, uh, et je euh, remercie Anastasia et, Fettis, Fettis, et aussi de de M M je remercie notre speaker de la. venue aussi à la semaine. Le seminar de le the sur les mesures adoptées par les pays pour réagir à crise de COVID-19 COVID et l'impact sur les systèmes de formation par so, uh, les pays du sud de la Méditerranée. Donc, uh, à la lumière uh, des, des mesures adoptées et, et des questions, questions socio-économiques, la Fonds fond va nous donner les résultats de ce bilan avec des questions like et on peut aussi poser des questions uh, pour avoir un débat actif. It is She an employee uh, the of and uh, she will focus uh, on uh, the urgent skills needed by the business sure to face uh, immediate uh, recovery uh, on uh, the pour, pour but faire also face a, for à la crise, mais aussi pour, pour, pour, pour uh, reconsidérer so we, um, les modèles de business we will à la lumière de la crise. Après cette présentation, uh, on aura assez de uh, temps pour, pour un débat, pour poser vos feedback feedback our, questions. To our, to our et Vous pouvez uh, aussi vous dire que ce webinar est un webinar modalité, donc vous allez seulement voir les faces de la d'alité webinaire, donc on va se revoir si les, de, euh, euh, bah, les visages des de de rédacteurs et les visages des participants. Donc, si vous, vous voulez de poser des questions, de vous, de questions de vous pouvez l'écrire dans la chat si questions avec questions aussi, votre nom et votre et avis votre ou votre organisation et de cette manière, on peut prendre en considération toutes les questions de et, de les questions de et de Le webinaire de l'hôtel, le webinaire de l'hôtel, est enregistré vous allez recevoir le lien de cette session après la fin de ce et aussi vous allez recevoir du matériel. Donc, pour l'instruction, il est aussi utile de savoir que vous avez l'opportunité de choisir votre langue et le français parce nous avons et Simultané en français ou en anglais. Donc, je vous recommande de choisir la langue dans laquelle vous allez parler. Et maintenant, je donne la parole au directeur d'Unimed, M. Marcello Scalis. Merci beaucoup, Sylvia, pour cette uh, introduction et pour la modération de ce webinaire. Cela a été une morning uh, journée uh, très longue uh, uh, a parce que long ce matin, on a, uh, a eu un autre webinaire très long avec les universités de la Libye pour parler du système éducatif. Webinars, et donc, cela a été comments. un webinaire très long de quatre heures uh, avec nos collègues libyens et now, il a été très this, uh, intéressant. Uh, uh, uh, est, uh, on est en train de mener cette way. semaine d'UniMed en ligne. C'est un expériment. Uh, uh, on a and organisé and beaucoup de webinaires et la uh, nouveauté, ce n'est pas très simple uh, naturellement. On espère de se rencontrer en personne. C'est très et online, which is quite parce qu'il est, est très important de se rencontrer de, de personnes, et mais en tout cas, et la technologie nous a aidés uh, à poursu à, webinar, à poursuivre like, nos activités. All, Donc, pour ce qui concerne ce webinaire, thank, uh, je voudrais uh, avant European tout remercier la European Training Foundation, le the train the directeur, M. Cesare Onestini, et pour pour, euh, le travail uh, the qui sont avec La European Training Foundation est une institution très importante pour the, les activités de la Commission européenne to, uh, the qui s'est consacrée uh, à la formation in professionnelle countries. dans les pays de proximité, uh, and the fact that les pays voisins joining, et, et le fait, fait qu'ils se qui collabore avec nous us. est un so grand honneur pour nous. Nous sommes une institution indépendante, nous sommes un réseau et avec euh, une approche qui parle des universités et avoir, euh, et avoir un partenaire assez important qui travaille avec nous dans la Commission européenne, et quelque chose qui a une valeur immense, surtout parce que euh, les TF se concentre aussi sur les sociétés internées. Peut-être que vous savez qu'on a rejoint accord avec ETS euh, webinar, et they, they donc ETS va participer à ce webinaire mais aussi à d'autres activités Rome, et on a parlé de cela uh, web, au mois de décembre Rome, session, hein, une une session, à Rome et, et pendant une autre session et pendant une conférence Rome qui Rome, était physique on s'était rencontré rencontrés réellement à Rome il, en personne uh, that we have with et donc on a un arrangement, un accord avec eux qui est très important en fait seulement parce que que nous, nous souhaitons collaborer avec ETF, mais surtout parce qu'il est lié à un sujet qui est très important pour nous tous. Comment améliorer l'employabilité dans les régions de, de la Méditerranée à la lumière des efforts du système éducatif Maintenant il doit l'avenir. Je sais que de temps en temps, les personnes des universités ne doivent pas contribuer à l'employabilité, ils doivent seulement enseigner les choses aux personnes, mais au même temps, on est forcé à regarder les données, les chiffres, les statistiques de la région, et donc on est forcé à parler de cet aspect et faire des efforts pour améliorer la qualité de notre éducation, de notre enseignement du système, du système de éducatif, et la qualité de, de nos cours, cours et la, de la, la relation de nos cours, cours avec les le besoins de la société. Uh, this, Donc, je pense que, que la formation professionnelle joue un rôle, uh, un rôle, uh, un uh, rôle uh, très important uh, push, uh, dans ce, ce sens. Uh, une des raisons qui a poussé ETF à collaborer avec nous est que beaucoup d'universités du sud de la Méditerranée mènent beaucoup d'activités de, de formation professionnelle. Et donc, cela signifie qu'il faut renforcer les capacités dans ce domaine et donc ETF est très important dans ce type d'activités. Pour ce qui concerne l'employabilité, euh, on a tous responsables. responsables la responsabilité dans ce domaine. Maintenant, il faut euh, considérer l'impact du COVID euh, sur euh, nos économies et sur notre société de l'avenir. Mais les chiffres euh, et, et à l'impact du COVID-19 euh, montrent que l'impact est très significatif. Et on est très intéressé aussi à l'ouverture euh, du euh, prochain programme Erasmus+, comme on l'a dit pendant un webinaire de la semaine passée avec la uh, direction générale de la culture years, et de l'éducation, il est très important de renforcer in the sector, les compétences dans les secteurs de la formation professionnelle. Cela est très important. Il est important de mener de, des actions dans the, ce sens. Et Uh, je pense que, que, de FEDF, je pense, euh, que collaborer pour, pour avec ETF va permettre de, à nous tous et aux membres d'Unimed une, une, une, une opportunité fantastique pour apprendre beaucoup de choses sur ce qu'on peut faire d d et ensemble et aussi, d affin d affinat d affinat aussi pour euh, rendre nos activités dans le renforcement des capacités plus efficaces. Plus efficace. Je voudrais remercier euh, tous les de, de, de journée. je voudrais remercier en, euh, c'est ETF pour son euh, travail et je voudrais je euh, qui va modérer uh, je webinaire. Merci Sylvia Merci Maintenant, je voudrais introduire le directeur des José qui est le directeur des ETF de septembre 2017. Avant cela, il était dans la délégation du UE à, et, à et il a travaillé dans les institutions l'Union européenne, dans le domaine de la formation. Il a, a, a, a, a, a, a, a, a coordonné des partenariats des écoles et, et des mobilités. A Il a participé du groupe qui a proposé, a proposé le, le, le programme d'apprentissage l'apprentissage permanent. Merci beaucoup. Merci. C'est un, un plaisir de ici avec vous. Je d'être ici avec vous. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci beaucoup à Machel pour ce que vous avez dit et pour avoir et La valeur de la coopération qu'on uh, a uh, lancée. Uh, on s'est rencontrés à Rome en décembre et nous sommes heureux <laughs> de vous rencontrer virtuellement <laughs> <laughs> cette uh, semaine, même si on n'est pas à Bruxelles, Bruxelles to, mais ici, uh, il y a beaucoup d'autres amis. Et donc, je voudrais remercier to tout, tout le monde de la part de l'ETF. Je suis très heureux de collaborer avec l'IMED. Il est très important de le faire maintenant. En particulier parce que, à cause de la pandémie de covid on a remarqué la fragilité des systèmes éducatifs avec cette crise. on a il uh, uh, uh, y a eu un impact uh, the one area sur which is really affected les domaines humains, comme par exemple l'éducation, uh, la formation and, et l'accès aux postes de travail, travail au secteur euh, qu'au début et de l'impact sur l'emploi, sur l'employabilité. Et donc, nous savons qu'il faut travailler intensément ensemble. Donc, il a, donc, donc, les partenariats nous aident à comprendre nous. ce qu'il faut faire. Et donc, pour ETF, ce partenariat donc, est très important um we are been uh, supporting the countries we work with on a toujours soutenu les pays avec lesquels nous travaillons. Nous, nous les monitorons et nous euh, faisons le bilan de leur réponse à la crise COVID. Et on a euh, réalisé, préparé beaucoup de relations euh, sur l'impact du COVID pour comprendre euh, ce qui s'est passé dans ces pays, pour euh, se regarder les uns les autres et recueillir certaines idées. Et après, ce bilan. Uh, are online, nous avons préparé um, and, uh, des relations et maintenant nous sommes en train de considérer certains sujets. Effectiveness et of de même surtout surtout, um, uh, l'effet avant uh, tout de uh, l'apprentissage uh, en ligne et aussi l'utilisation des plateformes pour l'apprentissage. Nous beaucoup, segments of the education and training system have be beaucoup, uh, the il faut donc adapter um, les systèmes éducatifs à ces nouvelles plateformes, mais on est qu'au début de, de ce, de ce processus et donc il faut euh, comprendre l'impact de l'usage de, together de together ces plateformes. Il y a aussi la question de l'inclusion et... Et nous devons aussi éviter d'exclure les personnes qui n'ont pas d'accès aux technologies. Maintenant uh, aussi, on est en train de préparer une relation. Uh, Avant tout, il y a une perspective compar comparative qui va nous permettre de comprendre l'impact de la crise sur les systèmes de formation et d'enseignement universitaire et scolaire. Je voudrais collaborer avec votre réseau pour enrichir cette étude de nouveaux données. De la perspective de l'ETF, maintenant je vais. You parler de la perspective de l'ETF. Uh, nous voulons the of the intégrer of, la COVID question de l'impact du COVID-19 dans les domaines clés et pour vous donner de où nous, sont, où nous travaillons. Uh, also, uh, et après, mes collègues vont parler de cela beaucoup plus dans le détail. First of all, um, we Et après, are working, il y aura un retour sur si cela avant tout. On, uh, nous travaillons sur les compétences futures, quelles sont les compétences nécessaires dans le contexte du marché du travail qui change. On a une série d'activités euh, qui s'appelle laboratoire des compétences et nous euh, cherchons des manières pour recueillir des informations et on considère aussi certains secteurs qui sont en train de changer. Euh, en termes de de, uh, de compétences nécessaires uh, uh, et Amplifying some of the et la crise that du COVID there, a intensifié certaines tendances in et aussi certaines faiblesses. Faiblesse. Uh, donc, uh, les compétences nécessaires uh, pourraient uh, changer dans l'avenir. Et donc, Secondary il faut les monitorer aussi dans l'avenir. Et donc, il y a uh, un autre uh, domaine où nous uh, travaillons. Uh, uh, C'est-à-dire, uh, les centres d'excellence dans oui. la, la formation professionnelle, on pourrait dire qu'on considère seulement de l'élite des centres de parce qu'on les appelle les centres d'excellence, mais nous, on a identifié avec les le pays partenaires une série d'exemples très intéressants qui peuvent mais être un exemple pour les autres institutions et établissements d'enseignement. Il y a certains centres qui développent des réactions plus novatrices à cette crise et produisent une approche de la base et donc ils sont très intéressants. Et après, il y a, autre, il y a un autre domaine. C'est la création de nouvelles formes d'apprentissage, c'est-à-dire l'évolution permanente des expériences d'apprentissage. Avec la crise du COVID, on a remarqué encore plus que les changements sont très rapides et que les attentes des étudiants sont en train de changer très rapidement. Donc, on se concentre toujours sur ces domaines aussi de l'avenir et nous voulons accompagner les réflexions eh, qui sont en train d'être menées dans beaucoup de pays et aussi pour mieux comprendre euh, comment on peut créer cette, ces nouvelles expériences d'apprentissage. Donc ce, cela démontre qu'il est très important de travailler avec d'autres acteurs. Par exemple, la Commission européenne a déjà a déjà the countries talking reprogrammé ses uh, ressources uh, pour le soutien après le COVID. Uh, Mais these comment mettre en œuvre uh, ces actions? Uh, Qu'est-ce qu'on peut apprendre uh, um, uh, de, de, de la crise? Um, du COVID. Il y a une chose que j'ai remarqué personnellement, cette crise a démontré dans tous les pays L'importance fondamentale des gouvernements centraux dans la définition des politiques et cadres, mais aussi dans l'engagement des autres acteurs, c'est par exemple des acteurs privés, et cela aide à produire les réponses nécessaires. Mais il faut comprendre mieux cette manière de. Uh, de, de, de, de, de, de, de garantir, garantir euh, l'accès aux, aux ressources, ressources pour soutenir certaines actions impact qui, impact qui ont un impact, un qui puissent avoir un impact uh, um, à long terme uh, et pas seulement à court terme. Join forces to gather evidence, souhaitons uh, research insights, nous souhaitons collaborer avec vous pour mener des recherches et contribuer de la manière la plus efficace possible à ces politiques continuer à travailler avec les pays partenaires et les partenaires dans la société civile, dans les ministères dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement. Nous voulons élargir cette collaboration et considérer chaque pays et les besoins de chaque pays. Donc, ma collègue Anastasia Fetsi, va uh, uh, parler uh, de cela, dans plus de détails, mais cela est en bref notre approche. Et aussi, uh, in this, notre invitation, uh, uh, nous voulons inviter uh, ceux qui travaillent ground, dans ce domaine à collaborer avec nous so, et aussi à uh, nous aider uh, à améliorer notre compréhension de la situation uh, et notre soutien aux, aux, aux différents pays, mais aussi pour améliorer notre travail Merci dans l'Union européenne. Merci beaucoup, M. Bonestini, pour votre introduction et pour avoir présenté les sujets du webinaire de ce matin et pour nous avoir aidé à décrire votre activité dans ETF pour soutenir les étudiants et les étudiants. Pendant cette crise, maintenant, je vais donner la parole à Anastasia Fetzi. Assia, she is the head of the, uh, de uh, at the ATF national operations department since January 2015. She has been head of the ATF thematics expertise development uh, uh, department from 2011 to December uh, 2014. De, de, she is an economist who joined the ATF in 1996. Issues. Oh, Jusqu'à l'année 2013, an eh, mais avant cela, elle a travaillé avec expert Sina dans le domaine de la formation de et de l'éducation, partenaire d'ETF dans l'Europe centrale et orientale, et aussi dans le nord de l'Afrique. Elle a travaillé de l'analyse des marchés du travail of the education, training, employment policies. Et de, et, des politique, de et de de l'enseignement, le et, et, et surtout de l'aîné, de développement et de transition. Merci, de de de transition. Merci Anastasia. Je vous donne la parole. Merci Je beaucoup. Je suis très, très heureuse, heureuse de participer parce euh, à cette discussion ce que vous avez abordé. Certaines questions sont sont fondamentales, fondamentales, très, fondamentales, mais nous pouvons les voir aujourd'hui. Aujourd'hui, uh, ces sujets crisis, avec la, la crise I say. COVID, maintenant, on peut so les considérer what, uh, avec une I autre like perspective. Uh, to, hein. to avant to tout, je voudrais dire que, side, que du point uh, de vue DTF, dès le début de la crise sanitaire, on a cherché à comprendre ce qui est en train de se passer dans certains pays dans les Et dans le renforcement des compétences. Et aussi dans les réponses des de pays. Aujourd'hui, nous connaissons certaines choses, mais pas de manière complète. Parce que cette crise n'est pas terminée. Et cette well crise a, a un impact, impact immense sur la voie, sur la vie des personnes et, et, de et sur le développement de leurs compétences et leur habilité that, de, de travailler. Et donc, sur la mobilité en général, je voudrais avoir une perspective et de plus large, c'est-à-dire à la, la transformation des sociétés à et, des et des économies et la numérique. Les changements de Il s'agit de tendances. à long terme, ils peuvent et donc, la crise a accéléré certaines tendances. Donc, maintenant, on doit faire face à certaines difficultés, mais il y a aussi des opportunités maintenant. Et donc, on devrait mélanger la perspective à court terme de la crise de COVID avec la perspective à long terme de l'adaptation de nos, nos sociétés et de nos économies et de nos systèmes éducatifs à au changement en cours donc maintenant je vais partager mon écran And avec I, vous I lot, je vais parler really des, de, de, de la révolution yeah, numérique yeah, mais je, okay, ne suis, ma, je ne suis pas yeah. très numérique merci Excellent. Anastasia, je pense que votre micro pour un accident est mute peux-tu... Uh, yes, great Okay, excellent. So I would like bon, what, uh, je voudrais, uh, really uh, voudrais uh, uh, uh, so donc like to go quickly what donc, qu ce que je vous uh et ce Je voudrais écouter votre opinion et les résultats de vos recherches dans ce domaine. Je voudrais donc ce qui de Ministériel à cascade en 2019, enfin, après, on va considérer l'avenir et comment nous pouvons changer et créer l'avenir, c'est-à-dire avec une approche plus créatrice. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, il y a d'autres voix? Je peux écouter d'autres personnes? Can you hear me? Yes. Vous pouvez m'écouter okay. bien? Bon. So, uh, during these oui, last months what we have experienced is this dernière... uh, crisis. Mois, cette, cette crise a frappé presque a frappé tous les pays, pays et régions et qui ont, ont a perturbé les, les, les économies, économies de presque tous les pays et donc cela a perturbé les chaînes de valeur et les commerces et aussi les secteurs industriels, mais ces personnes ont aussi perdu leur travail et donc, maintenant, so, il faut travailler pour la reprise de, de cela, de beaucoup de secteurs like ont, like été like ont été perturbés, c'est-à-dire le tourisme, la production, But, uh, also les uh, exportations. Exportation, like Algeria, les pays India, qui, India, qui India, exportent beaucoup, par exemple, la, Chérie, la Libye. An, an, an employer, an employer who has through the situation c'est été très frappés par cette situation, mais il faut considérer aussi ce qui va se passer de l'avenir. On sait que les prévisions pour l'avenir sont très négatives et les données des pays et des régions sont proches. Ont des pour prévisions 2019, pour ce qui concerne euh, le PIB qui sont très négatives. Uh, Maintenant, il semble uh, que la situation est en train uh, de s'améliorer si si pour ce qui concerne le COVID-19, mais même, même si la situation s'améliore un petit peu, il n'est pas possible de récupérer de le PIB de manière Et complète. Là sommes, Donc, cela est la situation. Mais je voudrais pour le moment difficile. COVID. Mais maintenant, je voudrais le, passer à l'année précédente. Uh, Qu'est-ce qu'il Il y a eu une réunion ministérielle et des ministres ont signé une déclaration pour établir, déclaration pour établir, pour établir des priorités, priorités c'est-à-dire l'amélioration du marché du travail, de l'avenir avant tout, de la création. La uh, seconde, de mobilisation l'entrepreneuriat. la après de uh, la de la mobilisation de la publics et privés partenariats de la mobilisation de des mobilisation uh, uh, uh, in de travail inclusif, et la mobilisation de de qualité et de la formation de qualité. Donc, quatre priorités. Maintenant, je voudrais analyser les risques et les opportunités créé par la so, relation COVID, to uh, et ça, uh, job, and Donc avant tout, Things la création des postes de travail et de l'entrepreneuriat et les compétences qui cette priorité. We all know that uh, a a une uh, réduction uh, drastique des activités économiques. Et il y a aussi uh, beaucoup de uh, so moyennes entre entre entreprises. Uh, et donc, il y, y a un risque, risque de perte de postes de travail qui est très haut uh, dans tous les pays. So Even more negative way as the crisis Donc cela pourrait s'empirer euh, avec le euh, de la crise. Say that, que countries faut dire dire que que les first put actions in place very often support of by institutions de les les des institutions à, internationales. À, à, à, And or to redirect their Ils peuvent euh, and to devenir plus durables, surtout yeah. so dans les secteurs qui sont place. plus profitables maintenant. Mais le problème, est, Mais le problème est que and they les mesures sont à the leur début et peut-être peut peut il est trop tôt pour uh, les évaluer. Um, il y a des secteurs émergents, même si beaucoup de secteurs ont perdu des postes de travail, mais il y a des secteurs qui sont en train de s'améliorer en termes de création des postes de travail. Un de ces secteurs est le secteur numérique et de l'information, mais aussi l'entrepreneuriat numérique et le commerce électronique et les startups sont en train de se développer. Mais, Donc, tous les secteurs numériques sont, euh, sont en train de s'améliorer. Après, il y a une autre tendance qui est, est le changement des chaînes de valeur. Et parce que beaucoup d'entreprises cherchent des solutions plus locales. Donc, cela pourrait mener à une this economic transformation Et cela, under pour pour conditions, cela les, les compétences, compétences nécessaires vont changer. changer il faut avoir les compétences il nécessaires, changer. Changer. Les compétences nécessaires pour exploiter cette nouvelle situation. Après, il y a la deuxième priorité, le développement des partenariats entre les secteurs publics et les secteurs privés. La crise a renforcé les partenariats très souvent. State, et les entreprises well, uh, sont soutenues par les euh, euh, États uh, et ils changent leur production uh, pour produire des marques so et and et d'autres outils. Aussi, et les entreprises essaient de changer leur modèle de business et, pour, et ils mobilisent certaines services en ligne, par exemple. Il y a une collaboration renforcée entre les acteurs publics et privés. Donc, les partenariats euh, dans beaucoup de secteurs ont été renforcés aussi pour améliorer les services d'enseignement en ligne et pour le développement des produits et d'autres services. Donc, il y a une dynamique ici que peut exploiter et qui peut être très positive dans l'avenir. Aussi, les partenariats. Euh, et les partenariats sociaux ont été très, très actifs pour faire face à la question du chômage croissant. Donc, on peut voir que le COVID n'est pas nécessairement négatif et donc les partenariats ont été renforcés. Il y a deux autres priorités, comme par exemple, la troisième qui est la création des marchés du travail qui sont plus inclusifs il y a une croissance du chômage, mais aussi le nombre des personnes euh, qui sont en danger, qui sont plus faibles, a augmenté. Et aussi, euh, et le secteur informel euh, s'est élargi avec la crise. Et il faut faire de, face de, à cela. Donc, la fragilité, fragilité de, de la survivance des personnes, de personnes aussi a été euh, a augmenté avec cette crise. Les femmes ont perdu hein. leur travail beaucoup plus souvent que les hommes. Et les femmes hein, hein, euh, sont très nombreuses dans les secteurs informels. Hein. si les jeunes gens, et les jeunes qui, qui, euh, dans cette situation du marché du, marché du et travail, des euh, ont des difficultés à, à trouver un poste de travail, cela est un problème immense et, et il faut comprendre les penser qu'ils devraient développer. Et uh, what we have seen today, until today in the countries, it is an effort Donc, to support euh, les pays, um, people les that à soutenir policies, policies, les, les personnes qui, devient, uh, qui, qui deviennent qui plus pauvres à cause de la perte de la des postes de, de travail de libère, et du chômage, mais, mais aussi, mais mais, mais, mais les États uh, se sont engagés, engagés pour, de pour soutenir les ces mesures, personnes. Mais eh, on ne peut euh, pas les les évaluer maintenant eh, si a les, les mesures qu on qu on qui ont été adoptées. Je pense qu'il eh, il faudrait, faudrait adopter, adopter des mesures active pour le marché du travail on devrait relancer des mesures pour le marché du travail actif pour faire face à, à au, au chômage croissant ETF, uh, we'll be on est au début de ce processus, mais uh, uh, l'EDF, très of rapidement, on how to design new labor va commencer measures, à des manières pour de, ba, construire de nouveaux modèles de, de nouveau le business de travail et pour le marché du travail et pour les entrepreneurs adopter des mesures pour les marchés du travail actifs. Il faut aussi s'occuper de soutenir l'innovation pour devenir plus actif dans les marchés du travail. Cela est un domaine qui a un potentiel immense. Il faut s'occuper de cela. Enfin, il y a la quatrième priorité, qui peut-être est au centre de cette réflexion, c'est-à-dire investir dans les systèmes de formation, et d'éducation de qualité. Cela a été un défi pour tous les pays, un enjeu pour tous les pays. Il y a eu la culture des écoles et pour cela, milliers et participer au cours euh, euh, de euh, écoles, euh, Mais les États ont, le de ont cherché des Alors, solutions pour limiter l'impact de la crise du euh, COVID sur les systèmes éducatifs. éducatifs. Donc, on a utilisé les, euh, euh, des, et plateformes et des, des plateformes et numériques. On a, on a engagé les enseignants pour soutenir les étudiants d'un point de vue psychologique qui est très important et aussi. Et aussi, on a adopté, de mesures pour accélérer la création des outils numériques pour l'enseignement. Il semble que cette démarche est un peu chaotique et pas très bien organisée. Lack of devices et il y a aussi une carence d'outils numériques pour les enseignants et pour et les étudiants. Et naturellement, les enseignants ne sont pas euh, préparés donc, euh, à ce type de avant, transformation. Donc, beaucoup de donc, mais choses sont en train euh, de se développer maintenant. Mais beaucoup de mesures ont été adoptées. Adoptée, il semble que cette crise, que apparemment, cette crise et cette expérience de l'enseignement numérique, numérique a été l'intérêt des ministres de l'éducation de de et des formateurs et des enseignants dans oui? ces outils-là, dans les passés, on les utiliser, mais très peu. Uh, il y a un potentiel, ah, non, non, un potentiel de immense de dans même. ces outils-là. Il y a beaucoup de possibilités différentes pour les utiliser, mais il y a deux choses qu'il faut prendre en considération. Avant la... La... tout, la formation professionnelle, la professionnelle des... a été négligée en termes d'utilisation des, de de des, des outils numériques. Donc, la formation dans les entreprises a été perturbée immensément. Donc, je ne parle pas de l'éducation générale, je parle maintenant de la formation professionnelle. Et donc, ce domaine en nécessite, en nécessite plus de plus d'investissement, si aussi à la lumière de ce qui pourrait se, se passer au de mois de là. septembre. So, Où this la situation correcte uh, s'empirer. Uh, Donc, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Et maintenant, on, on ne connaît pas. Uh, L'impact uh, des outils numériques uh, sur l'apprentissage uh, et les résultats uh, de l'apprentissage. C'est uh, uh, uh, quelque uh, chose uh, qu'il faut explorer, uh, et étudier. Uh, et peut-être que uh, uh, cette uh, situation uh, pourrait augmenter the so students, uh, uh, les décrochages et uh, les abandons scolaires. Uh, Il y a uh, certains uh, étudiants uh, uh, qui uh, ont des, des problèmes. Et donc, cette crise pourrait avoir. I think that And there I are three. The est le de que que nous que nous dans je pense qu'il qu y, y a trois phases dans cette crise, avant tout, il y a la phase de sauvetage, on cherche à protéger les entreprises, les personnes, les, personnes, les établissements d'enseignement. Après, il y aura une autre phase, la phase de la reprise, et après, il y aura la reconstruction des sociétés et des économies de l'avenir, et on aura tout de la Uh, I think compédant. it will be very Posse important qui les thing, it will be very important to confirm these four priorities Pardon, that have been decided in this recent yeah. Because of redirection of, re of priorities, but to continue budget, working towards them despite these adverse um, de, de travailler euh, même si les de circonstances, circonstances sont très difficiles hein, aussi, il the les expériences euh, et les éléments du clencheur. il est difficile de documenter, hein, et difficile de documenter et toutes toutes les, les expériences novatrices et nouvelles et maintenant, et maintenant mais il je pense qu'il est important pour the universities themselves et je pense que, que les universités devraient comprendre, of the positive et identifier et les expériences positives, positives et les éléments déclencheurs pour comprendre ce qu'ils doivent faire. So Donc, important. il faut se baser sur les expériences positives et dans la région. Il so, y a let's beaucoup d'initiatives dans notre process. région de la Méditerranée. We all are more or less il in the faut same aussi euh, travailler euh, the other, the en collaborant avec fund. les autres pays this, this is also pour financer aussi day, certains projets. Donc cela est là la phase de la reprise. Après il y aura la phase de la reconstruction de la société. C'est-à-dire le développement des compétences, ce qui est très important. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer les systèmes d'enseignement et de formation. Il s'agit de la construction permanente des compétences des personnes, des jeunes gens et des personnes plus âgées. Tout le monde peut contribuer et participer Accéder à ce, ce processus de développement des compétences. Often, il faut quand que, que quand on parle de la formation uh, permanente, la formation, la on pense aux entreprises et aux employés, le professionnel, mais il y a d'autres personnes aussi qui ont besoin de, de formation pour survivre et pour être sur travail. Donc, il faut identifier ces personnes et il faut comprendre cette, divers, cette euh, variété et des bénéficiaires de la formation. En Europe, on a le Green Deal qui ne concerne pas seulement l'Europe, mais tout le monde. On parlait de cela au maroc en Tunisie, en, en Afrique, tout, monde. tout le monde entier comprend qu'il faut passer à à l'économie circulaire, dans les secteurs comme l'agriculture, mais aussi les secteurs numériques, qui sont tous en train de changer et on a besoin de nouvelles compétences. Donc, il faut faire toujours le bilan de la situation actuelle, il faut toujours interagir avec les entreprises pour comprendre comment l'introduction, euh, Uh, de, uh, de, And are de, doing de, de nouvelles so technologies uh, peuvent so, améliorer la companies. situation. Donc, uh, il faut uh, interagir de uh, manière directe uh, uh, uh, avec uh, les entreprises. Il a faut créer uh, des uh, écosystèmes uh, uh, de compétences. Uh, uh, is, uh, est quelque et chose de, de, de, de, de viable. De et il faut travailler so avec les centres, centres de recherche, les enseignants et d'autres parties prenantes. Um, so C'est très are the important. That I would like to donc, euh, j'ai conclu. J'ai perdu beaucoup de uh, l'avenir, mais tap, uh, beaucoup de processus sont déjà so commencés et il faut accepter reconnaître cela. Merci beaucoup pour m'avoir écouté et après je vais Thank écouter you. vos Thank idées. Merci beaucoup pour, pour, pour cette I présentation très intéressante uh, et très aspiratrice. Actual, uh, et un um, sujet qui I est, est très you important pour vous abonner votre slot de uh, questions et votre temps de questions à writing dans le chat ou à la question de la chat que vous pouvez faire facilement sur la plateforme. Uh, now is Et the la, turn of Nasira Haddad. Uh, Nasira Haddad, she's the vice president of the Forum of Heads of Companies in Algeria. She's an independent expert, specializing expert in support programs for the development of small and medium enterprises, and employability of young people. people. Nasira is also the Nassira director of Incosin, a business consulting firm. Nasira, are you with us? Euh, Nasila, Nasila, euh, can vous, you hear me? Vous, vous m'écoutez? You, maintenant? Uh, euh, oui, parfait. Uh, the floor is yours. Thank euh, you. Euh, à vous, à vous la parole. Merci. Merci. Je voudrais d'abord euh, saluer all, tout le monde. First of all, I would like to welcome everybody. To hello to everybody. Oui, responsable, oui, responsable d'Unimed et d'ETF. NIMED and ETF. Et Nari pour euh, sa fidélité avec l'Algérie. Ben Uh, and also uh, the people speaking from Algeria, Et toute notre and uh, from all our region. Voilà. I think it is a great opportunity. Sorry, Madam Nasira. Sorry, we hear both voices. Uh, ah oui, pardon, pardon. Nassir, so vous we devriez we that couper, peut-être uh, couper. In the so that oui, uh, uh, oui. Donc, je vous demande de passer au canal français, au canal français et de couper l'audio original. Le canal français et couper l'audio originel. Oui, parfait. Oui, oui. Donc, vous pouvez choisir le canal français yes. et couper l'audio originel. Yes, and a new original audio. Please. Oui, merci. Voilà. C'est bon. bon maintenant, Sylvia? Uh, can, can you hear me now, Sylvia? Is it better now? Now I hear your voice, Nasila. Yeah, it's okay. Oui, est-ce que c'est bon maintenant? Oui, oui. Très bien. Très bien. Very oui. well. Uh, so, is it better now? Okay. Très, très bien de, de for vous us, it is fantastic to listen to you. It is a great uh, opportunity de voir, for us. It is uh, uh, the, uh, the the the to see. Uh, that we share the same experience uh, also in the light of the crisis of COVID 19. I am sorry, but. Okay, yes. <laughs> As uh, we are a country in the south of the Mediterranean, I am sorry, there is a connection problem. <laughs> so. Nous concentrons très sur l'impact niveau de, des very much on la région européenne. C'est un phénomène qui a touché. C'est un phénomène qui a touché. le monde C'est un phénomène qui a touché. Uh, response to this crisis should be similar everywhere in the world. À gardée, bien sûr, uh, uh, Clearly. Uh, très, We uh, should of course take into consideration the specific characteristics of the different countries. Alors, uh, pour en tout cas, uh, as far as, uh, so, uh, as regards Algeria, L'impact du covid, a, COVID impact has a, été la, a été à la fois négatif et positif, a été à la fois négatif et positif, parce qu'il est venu à négatif parce qu'il a Les inégalités Uh, the inequality and unemployment. Uh, de, de, insertion, d'inclusion social. And also problems related to social inclusion. Voilà. Uh, par contre, uh, nous But avons quand même, in de resilience. We have noticed that uh, resilience has been incredible uh, in areas and spaces oui. uh, et qui une force et une today, this today represents an opportunity. Sur il faut, il va so we should build on that and invest on that. Nous avons vu la mobilisation formidable de la société civile. qui prouve qu'il y a une force, un, un, un potentiel et un levier. A, uh, a un levier d'inclusion sociale important. A leverage for social à inclusion. À so we should invest on that and build on that. Oui. Uh, nous avons eu quand même euh oh, so uh, nous qui nous I am sorry there is a, a connection expert, problem uh, en tant qu'expert on a beaucoup critiqué on a beaucoup critiqué la bureaucratie uh, uh, au niveau uh, des institutions Buracracy locales, c'est has et been a criticized locales. very much et at bah, the level of all uh, local institutions nous avons vu une capacité de But mobilisation et de changement très importante. une capacité de mobilisation. Voilà. Et donc, ce euh, so, qu'il qu faut retenir, c'est que les so actes prioritaires... Build on that. construire sur ça. Et quand nous essayons d'identifier les priorités pour le futur. La première des choses, c'est de renforcer le partenariat public-privé. We fondament. should strengthen public-private partnerships, which is key. Voilà. Uh, re, we should pursue digi the current, current digitalization trends and use and new technologies uh, for work. Because Because uh, les conférences, les webinaires, ce sont des that have increased at all levels. On n'aurait pas imaginé ça il y a quelques mois. Voilà, donc ça veut dire que pour ce changement, that we should uh, recognize these changes. De And we consolider. should strengthen this trend par, par And through, through a training, so we should strengthen skills in this area on, on voit la de pas des qui en but not uh, only on, for the young people Il faut continuer à s'en occuper bien sûr. Mais, mieux s'en occuper. Il faut aussi. Of course, uh, course, we have to focus on the young people, but we should also focus on local stakeholders. Voilà, et que nous ayons un programme de renforcement de compétences. to strengthen the abilities Les priorités en Algérie, sont valables. La we have various okay. priorities. First of all, healthcare security, of course. En, en, en And en transverse, la But the, the same time, the need to, la, to, la to, de, to, to, to, to increase uh, digitalization. Voilà, shows uh, that de we system, should... place introduce reforms urgently, rapidly Dans les que ce soit in the education ou systems and in the systems of vocational training. And then there's another vu, priority that has appeared, that, that sector, is the, in the informal sector. Elles ont été extrêmement fragilisées. Les gens, les travailleurs, ont devenu encore weaker malheureux et nous avons vu leur fragilité. Parce qu'elles n'ont pas pu bénéficier des mesures prises par and le gouvernement en termes de soutien aux salariés. The, of the measures adopted by the governments. When des mesures adoptées par les gouvernements. Quand on dit informel, travailleurs ben ce sont les jeunes et les femmes. And especially the young people and women have been voilà. left behind in many cases. Alors pour finir, uh, so to conclude, there are various uh, possible scenarios that we should pursue. Pourrais, uh, uh, uh, uh, first of all, uh, c'est de, de renforcer les We forces positives qui sont apparues. Strengthen les positive forces that have appeared with the crisis. Le rôle de la société civile and the role played by the civil society. Le rôle du secteur privé qui est le rôle played by privé. the private sector that has mobilized incredibly. Le, partena le partenariat public-privé and de pa pu public and private partnerships. Travailler en partenariat et non so pas dans une relation. de partnerships, uh, uh, instead voilà. of in an authoritative manner. Voilà. Et, et un, une recommandation importante qui that vous concerne. There's recommendation prêt, that I would like to make, qui vous concerne de près parce que vous représentez uh, les partenaires you institutionnels importants comme euh, un démemberment de la de la Commission européenne. C'est en collaboration avec la Commission européenne. L'urgence, l'urgence, l'urgence. The urgent uh, need de, de contextualiser au COVID-19 les programmes en cours. C'est une urgence. To adapt current programs to the crisis of the COVID-19. Voilà. Et deuxièmement. Les programmes à venir, non seulement de contextualiser Les programmes ne seulement doivent so être really adaptés à la crise COVID-19, mais aussi... Mais de tirer les leçons pour que ces programmes puissent... être plus Les programmes d'opérationnalisation, du renforcement... que so ces programmes une uh, capacité de construire et d'internationalisation. Voilà, des renforcements de compétences, que ce soit au niveau des jeunes, des femmes, des femmes, des femmes, des femmes, surtout dans des femmes, des institutions avec lesquelles la Commission des femmes, des institutions qui pourraient inspirer les politiques de la Commission européenne pour renforcer leur capacité à contribuer you know, to, to contribute to the reforms, uh, definition devant des crises majeures comme celle in the face of a huge crises like the one that we are experiencing now, et nous sommes une région où nous sommes uh, touchés par d'autres risques majeurs we oui, les problèmes sécuritaires, for les example, problèmes de problems, problems and also climate change, des tremblements de terre, des inondations, earthquakes, floods et tous et tous ces risques majeurs sont des great s'ils ne sont pas si on n'est pas préparé, si dangerous if we don't get ready for them, if we don't get ready venir, to tackle them. vont venir accentuer Uh, uh, tous, les, tous, les, um, uh, tous les risques qui, sont, qui viennent en conséquence. Nous qui prendre en considération toutes ces crises, Voilà. C'est à dire. C'est uh, the, voilà. you. Voilà. Voilà. Yes. Voilà. C'est ce uh, that, that Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup Merci beaucoup For your sera, pour pour your point votre présentation, pour avoir partagé Italy, votre point de vue et early votre expérience en Algérie economy, et avec l'impact du the COVID sur le marché du travail, la digitalisation, la révolution numérique est uh, quelque chose qu'il faut prendre en considération. Surtout les universités devraient se concentrer et sur je cela, pense there are, uh, je pense que notre directeur procède à, directeur à a une question pour pour speakers, pour euh, notre relatrice. <coughs> <coughs> yes, thank Merci, Sylvia. Merci aux uh, speakers pour leur intervention. Je remercie les deux Question, comment, uh, to the, the et Anastasia un remarque pour, uh, sur la présentation d'Anastasia. Uh, Merci first of all, beaucoup pour votre présentation. Nice, interesting, overview, a été situation. très intéressante. Je pense que certains des problèmes uh, que vous avez mentionnés uh, sont indépendants And du, du COVID-19. Il et était that, déjà say, là et il va rester là après le COVID-19. Mais dans chaque crise, il y a une possibilité d'adapter une réaction au from problèmes traditionnels. Traditionnel. Mais, at your Mais à, à la lumière de, de votre expérience et euh, de discussion, le, de discussion avec le gouvernement, Mais, euh, vous pensez qu'il est vous pensez que, temps et qu'il y a qu l'espace pour une discussion euh, d'une initiative régionale, une régionale pour avoir un cadre politique pour les euh, pays méditerranéens? pour for, créer une alliance uh, the skill, the skill, uh, pour uh, needs, uh, les nouvelles compétences et besoins ou vous pensez qu'il faut poursuivre uh, les relations bilatérales uh, entre pays Méditer méditerranéens, vous pensez qu'il y a because, uh, une possibilité d'une une collaboration régionale. Uh, I, your, uh, the, uh, vous avez dit que j'ai annoté quelque chose. Way work across countries that we uh, are vous avez dit qu'il faut travailler avec les autres pays. Vous avez dit qu'il y a cette nouvelle dimension potentielle parce que ce problème a un certain nombre de dans le monde entier et on doit faire face aux problèmes du sud semblables, et partout dans le monde, pas seulement dans notre région. Le micro n'est pas allumé Je pense que la question de la coopération régionale est quelque chose qui a toujours été utile et possible, parce que les problèmes sont semblables. International cooperation, vocational education and, training, and education et la formation professionnelle generally. et l'éducation générale et l'enseignement right? devraient uh, se développer sur la base des expériences des autres pays aussi. Mais ce type de coopération et d'initiatives régionales, pourquoi Because the, the, très the Parce que les possibilités, the que for interaction mais maintenant, il est un peu plus facile parce qu'il est possible de communiquer de manière virtuelle en ligne. Parce qu'on peut euh, commencer à discuter des questions de manière plus directe avec les autorités donc Les nouvelles technologies nous offrent de nouvelles possibilités pour faciliter les régionales parce que les outils numériques favorisent les changements. Donc, je on a toujours une et cette, c est, c est, mais maintenant, la transformation possible. Et après, oui. il y a la transformation Par exemple, dans l'étude du secteur, secteur agri agri agricole au Maroc et, et d'autres secteurs aussi, et on a remarqué that, que. On we a are, we are voilà tous technologies les mêmes problèmes et quelles les sont les nouvelles technologies et qui ont été introduites et quelles et sont les nouvelles compétences so, uh, uh, et at il y a des tendances communes aussi. Easier, Je pense que sense, maintenant il est exactly plus simple de transformer, de, de, de, de, de collaborer same, uh, au niveau régional et aussi parce qu'on a maintenant les mêmes opportunités pour résoudre des problèmes semblables. Donc, c'est là ma réflexion sur ce type de questions sur ce sujet. Merci, guest professeur Benaziza voudrait parler maintenant. Uh, Professeur Benaziza, pourriez-vous allumer Allô? le micro, s'il vous plaît? Professeur Benaziza, pourriez-vous allumer le micro? No. Et parce que maintenant, nous, nous ne pouvons Something pas vous, vous entendre. I don't know why he's keeping Je away pas, from, the, from the panelists. Uh, I think that there is also uh, Professor MacDessy, the coordinator Professor of uh, our Unimed network on Employability, uh, who would like to interview him and uh, would to share his view. Selim. opinion. Selim. Oui. Uh, bonjour à tous. Donc, uh, Good morning, on everybody. On va conclure après, mais maintenant, Uh, uh, je voudrais juste I remercier les intervenants madame Anastasia si, I would like to say uh, en fait, uh, Anastasia I, love, I found your presentation très interesting surtout quand you vous avez parlé dans uh, votre intervention uh, le quatrième point c'est la nécessité d'investir dans les systèmes éducatifs de qualité et voilà, pour moi, c'est une notion systems, très importante, that that parce que... Les systèmes éducatifs, surtout dans l'enseignement supérieur, education sont aujourd'hui entre jauge perdus entre tout ce qui est en ligne et le système traditionnel. sont uh, uh, uh, va en train en ce qui concerne les nouvelles technologies et les instruments outils. nous devons apprendre à utiliser ces uh, nouvelles plateformes. Um, Donc, nous devons apprendre à utiliser ces nouvelles plateformes. Uh, and the use of such platforms. Voilà, Vous savez, le, le vous domaine know, euh, de l'enseignement à distance, uh, ou bien remote un enseignement, education, euh, remote learning à distance, blended », c'est-à-dire à distance et Donc uh, on a uh, de physical physical uh, so, un peu gérer uh, tout cela, vraiment, je ne sais pas si ça peut être vrai, que l'entrée uh, la rentrée true, prochaine uh, en 2020 2021 uh, va commencer period, plutôt 2020, 2021, en ligne. 2021 he's going to start Donc, voilà, online comment dire uh, rapidement And sans fast, et on without, doit s'adapter uh, je ne sais pas si Mme Fethi uh, uh, a une certaine idée, ou bien si elle a déjà has travaillé an sur ça. Merci. Ou probablement qu'elle a déjà travaillé sur ce sujet. Merci beaucoup. Anastasia, oui, s'il vous yes, plaît. Oui, Anastasia, vous avez la parole. Well, I think that, um, Je pense que l université is really, les universités sont vraiment... Um, exposé à beaucoup uh, de risques, said, mais aussi de uh, in potentiel. In Comme vous l'avez dit, Italy, au mois the, de septembre, en yeah, Italie, au moins, il n'y aura que des cours, cours en ligne. Je yeah. yeah. yeah. sais <laughs> que dans les États-Unis, les universités vont continuer uh, à travailler en, en ligne du, du mois de septembre et pour toute l'année académique, mais les étudiants, euh, ont protesté contre et cela parce qu'ils euh, paient des apôtres de prison. Et, donc, juste donc il ne peut pas seulement étudier en ligne, mais euh, certainement les nouvelles technologies ont un potentiel immense pour, pour physique, le mélange entre les cours en ligne et les cours physiques et, dans, dans les, dans dans les, les physiques, mais elles peuvent aussi favoriser l'interaction entre les étudiants. C'est quelque chose qu'on qu a discuté pendant des, des années dans les universités, c'est-à-dire un changement du processus l'enseignement qui puisse favoriser l'enseignement Uh, uh, transfer of knowledge. pour so transfert de connaissances, donc je pense que, que les opportunities nouvelles technologies créent des opportunités But another thing immenses pour les universités. Mais il y a un autre aspect uh, aussi uh, que je vois dans nos études, avec l'implémentation des nouvelles technologies dans les entreprises, le changement des processus de production. Il y a des nouvelles professions qui ont et le type de connaissances qui ont apparu donc, il faut the avoir de, de nouvelles connaissances anymore, et, yeah? et, so uh, this, uh, et compétences. Uh, et donc, il y a more, un besoin yeah? de formation so, professionnelle there, there of, uh, for et et après la formation de universités Et les universités peuvent diversifier of leur offre uh, d'éducation et aussi, of, uh, et aussi et a, uh, uh, il faut adapter les, les programmes après, des universités Transférer ces And nouvelles technologies, technologies. Mais je ne parle pas seulement des you know, technologies, types technologies numériques, mais de toutes les nouvelles technologies. C'est le contenant de la connaissance du en termes de développement de, de, de compétences, même dans les universités. C'est une opportunité réelle pour les universités. One thing that we are seeing now, il y a une autre chose, chose qu'on est en train de remarquer aussi il y a un risque d'être un uh, uh, une réduction the universities. Des, des, enregistrements des, enregistrements des enregistrements de nouveaux Italy étudiants aux universités. Cela pourrait se passer. Be Or maybe not. Because ou peut-être pas, peut-être parce que, peut parce que les gens euh, studies, ne vont pas réussir à trouver du travail et donc peut-être qu'ils veulent étudier davantage, hein. flexible, mais peut-être qu'il y aura plus de flexibilité dans le marché du travail pour ce qui concerne la formation académique. Merci Anastasia et merci Céline pour votre. I would like to try again with our secretary general, ben of Movement, Professor Benaziza. Please, your mic and tell me to speak. Oui, bonjour. Okay. Good morning. Can you hear me well? Oui, yes. je voudrais simplement just, intervenir sur trois choses. I just wanted to say a few things. Ah. First of all, Le Fou d'Amontré, Le Fou Blesse. So uh, COVID has us uh, the, the the weakness of an economy and of our educational system. Uh, et, uh, de and also the fact that we were not ready to this in general. For economy. Trop de Trop de temps et informel. There's too much informal. There are too many people that are in the informal sector, that work in the informal sector. Je donne un exemple en Tunisie. For example, in Tunisia more than 50% it of the the active the population, it works in the informal sector. Et maintenant, il va falloir penser. Nous devons trouver un moyen de faire passer ces gens au secteur formel. C'est la deuxième difficulté, c'est la difficulté no, du no, système éducatif. À mon avis, ce n'est pas normal. Que deux élèves sont un problème pour les étudiants de ne pas pouvoir aller à l'école pour ça longtemps. Depends le cas de la Tunisie. Les élèves sont en vacances depuis le 9 mars. Les étudiants ont été en vacances depuis le 9 mars. Depuis la rentrée de septembre. Et eh bien forcément, il y a un problème. Mais un problème de l'apprentissage Regarding learning Comment est-ce possible pour un student de connaissance à prendre une nouvelle dans une situation. Ce n'est pas possible. Et. possible. L'université a cannot... voulu travailler avec. les cours en ligne. Uh, Mais aussi decided to là, launch il y Online pas courses Pas a un d'inégalité. There's dans a la... problem related to equality in terms of access to such courses, uh, because not everybody has access to digital technology. C'est une vraie fracture numérique. So there's a real digital gap here. Troisième, troisième difficulté. Third, there's a third difficulty too. Oui, le, le, le système de soins. There's the healthcare system. Même si même si en Tunisie par exemple, if, example, nous n'avons pas beaucoup de cas. We do not have many covid cases. Le nombre de tests est faible. And the, the number of tests has been low. I am sorry there is some connection problem in trying to understand as much as possible. Oh. Assez posé, assez posé et j'en suis sûr hein, que nous allons so vivre sure. cette situation dans l'avenir. Donc so sure situation bien, Il va falloir se préparer autrement. Donc so nous should être ready mieux et différemment. essayer de concilier, la logique technique dont nous disposons. Les advances Les cours en ligne. Tels que les cours en ligne. Je suis désolé, il y a un problème de connexion. C'est ça sorry. la difficulté. Parce que dans les cours en ligne, après, il faut... Les étudiants pour donner des cours présentiels. Nous devons mélanger les différents types de... Je pense que le a dit que nous devons mélanger les cours de l'online, les cours et les classes qui sont donnés physiquement dans le pays. Je termine business. par cette remarque simple. C'est juste ma simple de... remarque. Le principe de précaution pose beaucoup de problèmes. So, these kind of precautions are going to pose many problems. Comment so, how can we reconcile? I'm sorry, but there is a problem of connection. Principe de precaution et action. So, how can we reconcile precaution and action? I am sorry, I am sorry I couldn't hear the last bit of the sentence, because of connection problems, thank you very much for your attention, thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Professor Merci, Professeur Benaziza. So, I, I, I Je pense uh, qu'il y a certaines remarques de la part de nos in participants. Je vais demander à Gordon Slaven si il souhaite parler. Gordon Slaven, vous avez la parole. Me. Uh, you hear me? Yes. Bonsoir, à okay. tout le monde. Thanks. vous, vous écoutez, um, bon. Je voudrais commenter I mean, I ce qu'Anastasia a, a dit sur les universités. Pardon, il y a un problème de connexion? Je pense que de nouveau, nouvelles compétences, compétences sont nécessaires maintenant pour avoir accès au marché du travail, mais il y a aussi une opportunité pour, pour uh, faire de la pratique pour uh, apprendre as well as les, les, les, les, les, les, les uh, compétences techniques, mais aussi les soi-disant soft skills, um, skills soft case, uh, courses, et qui devraient être intégrés dans les cours universitaires. Hmm. Merci beaucoup. Merci Gordon. Uh, I Merci. See, that also Dr. Gordon. Ahmed Jamal, uh, he mm. was saying something. I'm letting him Ak to Jamal. talk. Dr. Vous Jamal, vous avez la paroles aussi. Vous pouvez partager on, on avec nous votre euh, opinion sur cette question, au Liban. Jamal, can you hear us? Monsieur Jamal, vous nous écoutez? Pouvez-vous nous entendre? Mm. Vous nous entendez? Monsieur Jamal, je pense qu'il y a une petite connexion peut-être. On ne peut pas vous écouter, Monsieur Jamal, malheureusement. Okay, so before to conclude, I uh, will ask Comment our panelists, uh, Anastasia, Anastasia, Anastasia, our the, the, our, Anastasia director uh, or ou the uh, ETF director, if they uh, want to uh, say something more, uh, uh, a la few last si words before chose si the conclusion uh, that si we will make by, by chose, Professor MacDessy. Uh, Anastasia, yes. Bien oui, sûr, dire à quelque chose. Oui, Anastasia, vous avez yes, la parole. Je pense que ce the mélange, of, uh, soft uh, les nouvelles compétences, and, uh, le développement des soft skills, soft skills uh, et I les besoins des entreprises, très uh, really intéressant. C'est quelque chose qui a été introduit dans certains pays dans le monde. Et certaines entreprises sont très intéressées à cela et beaucoup d'employeurs parlent de cet renforcement des capacités pour les, les, les, les, les universités. Donc peut-être cela est là une solution possible dans certains pays. Il y a aussi un projet très intéressant dans les régions de la Méditerranée dans le placement euh, avec la collaboration des universités. Et les centres des sure for Merci à la session euh, pour votre réponse. Nous maintenant webinar. Uh, uh, it's, it's uh, je, je pense maintenant je donner la parole à professeur uh, notre coordinateur de, de, de notre pour qui a été lancé il y a deux ans dans le cadre vous avez la parole pour les conclusions. Oui, merci Sylvia. Thank you very much, euh, Je Sylvia. tiens à, en effet à remercier, like, à vous remercier tous pour euh, cette très intéressante session d'aujourd'hui. Uh, C'était vraiment un plaisir de voir uh, toutes ces idées innovantes. Uh, to to uh, en particulier, these, uh, je remercie uh, uh, le directeur de l'Unimed, M. Scalisi, et aussi le directeur the... also de TF, Mr. M. Onesta. Je remercie aussi les organisateurs, the et les so? intervenants uh, uh, so, et uh, ont les speakers beaucoup d'idées innovantes et pas mal et and good practices euh and creative pour créer approaches in si on peut order dire. to forge euh, the future je pense que the les viennent de dire le said, au métier que la création de nouveaux métiers the uh, new jobs de and the support de des challenges existing challenge jobs, uh, uh, the Nous devons and the uh, so we travailler sur la capacité d'innovation, in, you know, et sans doute sur l'entrepreneuriat pour pouvoir entrepreneurship, de succès dans tous nos partenariats, surtout comme partenariat public PPP, uh, public important. private partnerships qui sont fondamentaux aujourd'hui. La situation nécessite de La uh, situation de la tous de la situation de la situation les les universités, uh, les stakeholders, stakeholders, uh, as as uh, uh, uh, les les organisations communautaires, et UTF, donc, nous s'adapter avec le nouveau besoin de compétences sur le marché de skills sur le marché du travail, parce que le monde pré-COVID est différent post-COVID. Donc, vous avez besoin une raison et des changements qui se pour so dans, dans le marché To adjust to that, so also oh, so we need investment And We need investments of all stakeholders, qualité, uh, we need to invest in educational systems, uh, a in a quality training, and also we need to adopt travail, uh, measures for labor markets, reactif, so we need to be proactive, étape, uh, crise, uh, reactif, during the first phase of the crisis we've, we've, been, we've been a bit uh, passive, because we were trying to là, understand what was happening, but now we are in the middle of the crisis, so we need to be proactive. Uh, so we et try adapter nous nouveau going to monde de la presse monde qui est différent de la nouvelle monde Donc, je vais dire crises. pour conclure. Donc, c'est mes conclusions. Donc, une deuxième fois, je uh, so uh, again, uh, like to tous les participants, les auditeurs, les speakers, uh, uh, Unimed ETF, toutes les de l'organisation, Sylvia, je beaucoup travail. For the things et you've pour uh, l'excellente modération uh, de la session d'aujourd'hui. Merci. Merci Merci. Merci. Merci, Thank you very much. Thank you. Thank you, Celim. from merci. my side's last uh, last uh last, last words, of the fois, ETF, continue in order to provide our members opportunities of collaboration with the, with the back sector. De de and so thanks des again to Anastasia Felsi and to Nassila Hardat and for all the attendees pour, uh, to in to the, till the end of the webinar. I just Dieses remind you that tomorrow morning we will have the last day of the University Week online. Tomorrow morning at 11 we will have a webinar on EU-Africa cooperation and medical action. we et, et, in the afternoon, et, at et dans l'après-midi, à 3 h uh, il y aura the le dernier webinaire again, sur la collaboration sur avec, avec, avec le sous-réseau social. So Merci and see à tous et à demain. Il y les, good, uh, donc, uh, Je vous invite à participer mm -hmm. au webinaire. De Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Thank, Thank you, Selim, See you in Beirut soon, hopefully.